Comme ça, comme ça comme ça a dit, mais... ah, a pari, a ?» pas On a mangé beaucoup du riz, des sushi, comme ça, tu es venu me dire que tu es like. me dire que tu es venu me like, tu es venu me tu es venu me dire like 最初はよし、例えば、<笑> du saumon voilà je l'ai écouté c'est ce qui est le mot c'est ce qui est le mot c'est ce qui est le mot tu as le gocan et tu as le gocan tu as le voilà c'est ce qui te très important c'est ce qui est le mot donc vous pouvez le fait quoi ce week-end ce week-end j'ai rencontré des amis j'ai regardé la télé je me suis amusé j'ai fait un peu de sport franchement c'était bien voilà voilà quoi je l'ai on a mangé des plats du style riz, sushi. fini. Et alors, a ce qu'on J'aime les animaux du style les chats. On a visité plein de super hôtels du style vue sur la mer, vue sur la montagne, suite, grande chambre. Du style, au yuta today, dit après, j'ai vu ce que j'ai vu, ce que j'ai C'est très cool et très du style tournage du genre on a visité plein d'hôtels du genre grande piscine vue sur la mer vue sur la montagne ces mots du genre du style on a dans des on a comme ça voilà du style du genre on a avec la les à bientôt